Et, et donc bah, tu es venu là, c'est un projet qui, est, qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps, c'est comment Non, c'est dans quelques années. Quelques années, carrément Ouais, carrément, dans, dans deux siècles à peu près. Non, non, à deux deux siècles. siècles Non. En fait... Euh... Mais je, tu sais que je ne pourrais pas aller à l'inauguration dans deux siècles. From bon a bah Tu t'en sors plutôt bien au bout de 17 semaines, toi. Hein Bon, raconte-nous, toi tu es venu ici, c'est quoi ton projet Mon projet c'est de faire euh, une crêpe-l'acier dans ouais. ma vie. Ouais. Et euh, que ce soit un lieu où, où on puisse se retrouver. Ouais. Et euh, j'ai mis sur euh, quelque chose de, de bon, de ne pas proposer euh, de la mer, quoi. Ouais. Donc des produits euh, de qualité, et cuisiner comme il faut. Et c'est quel genre de crêperie que tu as envie de monter euh, Je ne sais pas encore. pas encore Je ne sais pas encore si c'est un local ou si c'est euh, euh, un camion avec une remorque. Je ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Ça, ça va se décider dans les mois qui viennent là. Voilà, ça va dépendre des, des, des opportunités sur le sur l'avion. D'accord. Et c'est où Ce sera où C'est où Dans quel coin c'est entre Toulouse et Montauban, ouais. une ville de 8 et 9000 habitants pour l'instant, qui s'appelle Grenade. Ah, c'est assez explosif comme créperie, hein. Ouais. hein? On va tout péter. On va tout péter. Mmh. Et, et donc bah, tu es venu là, c'est un projet qui, est, qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps C'est comment Non, c'est pour dans quelques années. Quelques années, carrément Oui, carrément, dans, dans deux siècles à peu près. Non, non. À deux siècles non. En fait, euh, Mais je, tu sais que je ne pourrais pas aller à l'inauguration dans deux siècles. Donc d'ici là, je vais trouver une recette de crêpes qui va te permettre de renaître. <rire> je suis enchanté de te connaître. Mais alors donc. Oui. Euh, voilà, donc t'as. Ah c'est bien. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Toi tu, tu pouvais retourner ton rosette si tu avais voulu. Mais c'est bien, posé. Et donc euh, ouais donc tu sais pas encore food truck sédentaire euh... non en fait ça, euh, je ne sais pas parce que l'immobilier est très cher ouais et moi j'ai pas envie de louer alors euh, je sais pas pourquoi ça, euh, je préfère acheter tu préfères acheter Ouais. Bah, peut-être que l'idée c'est peut-être une première affaire en louant et après tu sauras où tu vas mais bon possible, ouais. alors ces trois journées là qu'est ce que tu as découvert euh... alors moi je, je connais pas du tout le milieu de la restauration Ouais. Je le fais depuis que je suis adolescente. Ouais. Et comme j'étais excellente élève à l'école, il fallait que je fasse des études. D'accord. Et donc, euh, là, le métier que, que je faisais, je ne peux plus le pratiquer. Ouais. Et donc, euh, je réfléchis. Et, et là, en venant, j'ai fait sauter beaucoup de peur. Et euh, j'ai trouvé une joie. C'est très et je sens euh, Tu te sens bien Oui. Et donc je sais que c'est ça. Oh, bon, bah, ça c'est au moins des bons points acquis, hein, ça c'est clair. Ouais. Et, et donc, euh, de, de ce que tu nous as raconté, ce serait plutôt, peu importe la crêperie qu'elle soit sédentaire ou, ou, comment on dit, euh, roulante, ouais. euh, ce serait plutôt sur une cuisine simple. Hein. Oui. Hein, tu n'as pas envie de t'embarrasser avec des... Des, des, des, des menus à rallonge quoi. Ah non, non, non. alors euh, moi je sais que quand je vais dans un restaurant si la carte est trop longue j'y vais pas parce que je me dis que c'est pas frais, c'est pas des produits euh, euh, identifiables. Ah ouais. Et donc euh, je vais faire comme pour moi en fait. Ça ah sera oui. chez moi et comme moi je veux un truc qui me ressemble. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas mais voilà. voilà. Soyons clairs. Écoute, la seule chose que je peux souhaiter, c'est que ça se fasse. Pas forcément dans longtemps, longtemps, longtemps, parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui ont été générées là pendant ces trois jours-là, quand même. Ouais. Hein ouais. Et c'est bien. Bon, bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, On se dit euh, euh, au plus vite possible. Le, Le plus vite possible, possible. <rire> et, et donc aussi, toi, tu découvrais Saint-Nazaire J'imaginais pas que c'était une ville aussi belle. Ouais. Et euh, là, euh, la première fois que je suis venue, le GPS m'a fait passer euh, le long de, de la mer. Je me suis dit, mais il oh, y a la mer à côté. Et quand on s'est promené, je me suis dit, mais ah ouais. en plus d'avoir la mer, c'est cool. ouais, beau. Ouais, c'est beau. C'est vraiment juste magnifique. Bon, bah, c'est bien. Et ben, Et écoute, la seule chose que je regrette, ouais. c'est de ne pas avoir fait la formation des bons ah ouais. l'embarquer le Parce que tu penses que ça déciderait à ton mari à... Euh, ça l'aiderait à avoir confiance. À, à comprendre ce ouais. que tu veux faire. Ouais. Et bien ça c'est... Ah ouais. Tu n'es pas la première à me le dire. Donc euh, on incite tous les maris et toutes les femmes euh, qui veulent accompagner leur conjoint à faire les choses, à, à laisser faire les choses et les accompagner là-dessus. Une bonne idée ça. Ben moi je te souhaite plein de bonnes choses, je te remercie d'être passé ici ben parce que c'était génial aussi oui. de t'avoir. Merci à toi. Hein Et puis merci aux copains là parce que. Ouais, parce que ceux-là, bon ils plaisir. étaient là aussi. Ouais. Hein Donc ici on a qui On a Muriel. Muriel. Muriel qui vient de Lyon. Hein je vais, on va la faire une petite interview. Et le gars Renaud qu'on a vu tout à l'heure. Renaud qui s'en va, lui, au Pérou. Au Pérou. Voilà. Euh, et lui, au contraire, on lui a donné le choix entre habiter Saint-Nazaire et se barrer au Pérou. Et il se barre au Pérou. Ah c'est ça. <rire> et bien, pas de bonnes choses. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe Leroic sur Facebook, Leroic L-E-R-O-I-C pour partager toutes les choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt, merci.